Euh, ouais, son TP, tu sais son téléporteur, ce sera plus un ulti, ce sera une compétence. Euh, son ulti ce sera une putain de barrière énorme qui apparemment aura une taille illimitée. Oh, il aura pas de limite. Tp. Tp. Non. non, le TP c'est une compétence du coup. Et qu'est-ce qu'elle ah a joué ouais, ouais, ouais. Mais c'est pété ça En vrai, je viens de comprendre la blague de Bata, parce que tandis que vous parlez de TP, il a fait Mais c'est pété C'est genre euh, l'inverse de TP. Mais non, du con Ah mais <rire> euh, <j 'ai... rire> c'était pas censé être la blague en fait. <rire> bah ce sera le début <rire> de la vidéo, merci. <rire> Ah bon bah bonjour YouTube <rire> Bon allez la game Oh putain il est trop stylé mon skin de cinéma et, hein. et là Ah bah là, voilà. y a un il a <rire> ouvert sa gueule comme à chaque fois Bataille il a Je cassé comprends. la lampe mais il a réussi à lancer le jeu, le jeu. Alors, <rire> <rire> Hugo il y a un truc marrant En gros il y avait Onzo ici je commence à lui tirer dessus, il a fait OH mon dieu! Il, il a reculé, il est tombé! Très bien, alors j'espère que j'ai je vais... un talent de dessin incroyable parce que je vais te résumer ça tout en dessin. Ah bravo! <rire> il s'attend même pas, <rire> pas, lui! <rire> waouh! Oh, waouh, bravo! Quel magnifique dessin tu nous as fait! Hein. Bah, il nous faut un tank et un soigneur! <rire> Dépêche-toi! Attends, je relance le <rire> Yugi. <rire> <rire> Yugi! Yugi! <rire> <rire> J'ai pas mon temps. Bon du coup il finit au sort kick. Hein. Allez. Parce que peu sûr Steven aura le play of the game. <rire> play of the game des <rire> play of the game. Bon euh, bah après le choper on va prendre Diva et euh, on va prendre Diva avec la police. après les poulettes euh, on sait comment ça se termine. Hein. Et avec de, de la bonne sauce, de la bonne mayonnaise. <rire> <rire> On va draguer des petits wesh. On aime bien les petits ouais, comme ça. Je, Jeune, je dynamique. Jeune, dynamique. On Et vous trop en <rire> Alors, j'ai actuellement transcense d'expérience dans le métier. Oh. Euh, j'ai arrêté au moins euh, deux bandits. <rire> <rire> C'est Giloel <Gilles> quoi. <rire> De putain ouais, de rageux. J'ai effacé des tags sur les murs. Euh, voilà. J'ai fait euh, acheter la loi. J'ai bloqué euh, l'inquiétant acide. <rire> J'ai mis des pouces bleus. Ah, Stefano. Euh. <rire> Mais on dirait qu'il m'aime plus, donc bon on va faire voilà. A few inches later. Bon, 6 minutes 30 pour euh, arrêter le combat. Hmm. <rire> 6 minutes pour acheter <rire> Later. Génial. Close the game Jean-J. Non c'est pas changé c'est Kroko <rire> C'est comme une pucrémonie, il, il disait non non, c'est. KROGOU Hugo, tu sais parler le russe Kroko J'aime un peu sur Votre chaîne YouTube, monsieur suis... Krako Salut à tous les amis, c'est Kroko Une Krago P est <rire> caché dans cet épisode. N'hésite pas à mettre en commentaire Kroko Bon, on va essayer de refaire la technique, d'ouvrir sa gueule pour trouver une game. Le jeu Allez Attends, tu sais pas le faire. Tu vas le faire <rire> <rire> Poète, poète, poète. Poète, poète, poète. Poète, poète, poète, poète, poète. poet pop, pop, po, po, po, po, po, po, po, aucun tank, et eh ben on va prendre tank, on va prendre Diva, la police, on va prendre. le tank bien, <rire> La police, ce sont des tanks Aucun soigneur ah, <rire> ah, Jean ça journeur, ça. Ai vraiment de pas un bon au ça <rire> Il y avait une relation. Diva. Mais putain, mais dis bisous Diva Mais il veut pas dire bisous Diva Ah, voilà. <rire> Diva <rire> Ah bon t'as juste entendu ça Diva. putain mais Diva, bisous Diva Zida. Voilà J'ai entendu que Diva. Hein. <rire> mais bordel de merde <rire> bon, y a pas de bisous pour ça. Oh... Pas de, pas Allez monsieur <rire> l'agent, <rire> emmenez-moi à la prison Madame l'agent, s'il te plaît <rire> Attends, je m'occupe de ce changer moi. Ah... <rire> il s'est okay. camé les gars là devant les soins, il a fait oui du soin <rire> Oh non <rire> Voilà. Ouais, non. très bien. Ah bah il a esquivé ouais. tout il Bouge encore <rire> Y'a eu l'ulti qui est passé genre derrière tout le monde <rire> J'ai vu Alors <rire> D'accord, bah super des potes en tout cas hein. Hugo et ses amis mais tout seul hein. Et Bah j'espère que tu vas perdre hein. Mais bon, gagné, perdu <rire> Toujours euh, Ah yes à <rire> Maintenant vu que tu es un ami <rire> <rire> euh, tu vu vas que tu es un ami... mon invitation <rire> Putain mais je n'ai pas terminé ton putain, le putain de match <rire> <Mais sûrement>, je... <rire> C'est vraiment dans le cul, je me désabonner <rire> J'ai dit vu que tu es un ami <rire> Tu vas accepter mon invitation <rire> Vu que tu es un ami <rire> Je vais t'envoyer une invitation Ah mais quelle coïncidence <rire> Donc les amis sont censés accepter les invitations. T'es plutôt un abonné pour moi. D'accord. Un abonné ami. Déjà Et... ah, mieux qu'être un, un abonné classique, tu sais. Ouais, ouais. Bon bah vu que je suis un abonné, tu vas accepter mon invitation. C'est que <rire> ça, ça règle toujours pas le problème. Moi hein. j'ai une grosse partout au secours. Ouais, super. Elle est où ma partouze moi <rire> Moi j'en ai pas de partout. Ouais, on a gagné, on va pouvoir, on va pouvoir faire ce Hugo, et les amis. Ah, incroyable. Du coup, vu que tu es un ami, <rire> tu vas K. accepter mon invitation. <rire> Patakra PD vous a invité. <rire> C'est PD vous a invité. Et un gros relou hein, qui vous invite depuis tout à l'heure là. <rire> Alors bienvenue dans le monde de Blizzard. Alors qui défense dit prendre euh, Fatal parce qu'il a un très bon boule. Euh, je veux dire euh, des très bonnes compétences. <rire> On doit défendre un endroit. Qu'est-ce qu'il nous faut Une pute avec un gros cul Faut <rire> <rire> bon, arrêter toutes les balles Bon et du coup zéro soigneur, ça aide beau <rire> Non, je suis soigneur. Oh. <rire> ah Soigneur avec un bon boule. <rire> sniper, mais la moi. Ah Alors, sniper, oh oui. la moi. <rire> ah merde tu as entendu aussi <rire> Laissez la moi oh, oh Attends il va mourir de poison Ah bah non J'ai plus de soin, Ah c'est bon Il allait mourir Ah oui merde, <rire> bon. Incroyable tu plaît Juste parce que c'était con Après euh, sinon j'aurais pas sauvé Aïe, ah, mais Farah, fais mal Soigne-moi Soigne-moi! Soigne-moi! Soigne-moi! Moi, j'ai soigne soigne soigne comme ça quand je suis aux urgences. Soigne-moi! Infirmière! Soigne-moi! Bonjour, monsieur Bata, qu'est-ce que vous voulez? Soigne-moi! Soigne-moi! Vous voulez que je vous donne un euh, médicament? Soigne non, soigne-moi! Non, soigne-moi! Oh, Hamburger! Oh, bon, car... <rire> Et le bruit revient à un mcdonald's Il revient à un mcdonald's Il Regardez, il a fait 3 mcdo en un instant Il a bouffé 3 mcdo en un instant Tu sens qu'il n'y a que nous deux qui a voté euh... J'allais faire la même remarque Tiens, il n'y a, a que deux personnes qui votent moi Putain... Je suis prête à tuer... <rire> J'avoue, on est drôle <rire> On oh, Nous tous réunis, En fort Et Mais putain <rire> Oh, putain Bon, je veux pas être pessimiste Mais, mais on, va on est, est en train de perdre <rire> Et je dis ça, il y a Renard qui gueule Pas encore Pas encore <rire> Pas encore Hamburger Hamburger, <rire> pas encore Five minutes later. Oh la hanche Bam bidon, de hanche, écrasé J'ai ulti juste pour toi Rien pour te faire plaisir Boum oh, oh, on... on le prend, ce point C'est notre taverne Et là, nous... C'est la taverne du... Oh, hamburger, je t'ai tué Oh, bien joué Faut escorter le... La couronne oh. Par contre, je veux du soin Je suis pas soigneur, je suis explosif je m'en fous, soigne-moi quand même. <rire> mais quelle équipe formidable. Allez, encore 4 mètres. Oh là là, non, on va jamais y arriver. Allez, on range tous. Ah, da, ah, bam. Allez-y, j'ai confiance en vous. Il y qui fait une triple action uti, c'est très bien. Je crois en vos capacités. Ah, chargez. Tiens, Brigitte, tiens dans ta gueule. Tiens, soldat 76. Et la range. Bam, bam. Voilà. Eh hey, regardez j'arrive au dernier moment <rire> Bon par contre... Oh wow, putain j'ai bloqué tellement de dégâts, votez pour moi. Abonnez-vous. Mettez des pouces bleus. Oui. Félicitez-moi Félicitez-moi je vous <rire> <rire> dis Même pour que <rire> la. <rire> <rire> <rire> what the fuck <rire> <rire> <You> What <rire> Et voilà un coup de bouclier <rire> You, je suis la fait. femme qui fait du parfum y a qui? Oui. Ah, il est là. <rire> je me disais bien. Malgré qu'il est en train de mourir, il est encore vivant. Euh, je sais pas le nombre de parties qu'il a joué euh, sur Tarwin Project. Il en a fait combien, d'ailleurs Pas beaucoup. Tu t'appelles qui, Bata Ouais, mais je réponds à sa place parce qu'il ne répond pas. Ah, quoi <rire> Je voulais savoir combien t'as fait de parties euh, Darwin Project. Euh... Même quand il est réveillé il répond pas <rire> Mais j'écoute une vidéo, Nick et Voras. Combien de parties Darwin Project as-tu fait 20 milliards Voilà, comme ça les abonnés de Hugo Geek sont contents pas de soin <rire> Eh frère pas de soin Salut Ça veut dire pas de soin c'est ça C'est un peu gênant <rire> <rire> Ah la phrase qui va tellement bien Action de la Panier. Et c'est un sauveur Alors qu'est-ce qu'elle a sauvé <rire> <rire> oh non, j'ai fait une chute C'est quoi sans limite Allo Bonsoir. Grâce à mon logiciel de capture, je vais pouvoir tout simplement couper ma voix et garder le bruit ah, énorme de Yaki. Oh Parfait Son de sub <rire> Son bruit de sub Bah <rire> oh. terrible. Interruption. Voilà, ça c'est... <rire> Action de bataille, derrière. Putain, ils avaient tous les deux... Euh... Ils avaient deux zinettes. Hein. Ouais, c'est wow. oh, tout <rire> Regarde, je vais le faire sur ils vont même pas m'attaquer. Là. Une seule balle. Bah, il fallait pas la tuer, on est amical. Regarde, t'as vu On est amical. Bonjour. Non mais on est tout seul. Reviens mais, reviens <rire> <rire> Reviens Et là, on la tue C'est vraiment un seul... Et du coup on doit se taper le gros, super hein <rire> Mais non parce qu'on a trouvé une partie C'est <rire> vu stratégie ouais. ouais ça On a des... Personne ne bouge Personne ne bouge Ah bah si on bouge <rire> Arrêtez-vous <rire> Personne ne bouge Regarde c'est Avicii qui a gagné <rire> Waouh <rire> Il s'est réincarné en noir oh. oh mais non Je vais faire les 5 derniers avec mon, mon, mon ulti, tu vas voir. Putain, fais chier. <rire> <rire> Putain. Je vais faire le dernier kill parti. Oh. Ouais, récompense, un coffre. Et c'est ainsi que les héros le cœur sure, de oui, maison, monsieur. Bravo, <rire> Bravo. C'est belle action. C'est bellulose. Ce bel et ensuite... <rire> ah Incroyable Et après il y a lui qui fait... Euh, J'ai peur. Et regarde. Bam <rire> ah <rire>